Et salut à tous! Eh, vous trouvez pas ça date le montage? Ouais, on sent toujours un petit écho hein, d'ailleurs dans mon décor, mais c'est parce que je n'ai pas de décor justement. Un euro, un euro de décor, please. Mesdames et messieurs, vous aviez eu raison de cliquer sur cette vidéo parce que vous savez quoi? Il y aura rien de plus que dans toutes les autres vidéos, juste beaucoup plus de fun. Du coup, il y a quelque chose en plus, non? Tout ça pour dire, j'ai participé à Sky Defender 9. Et à défaut de briser des cœurs, j'ai défendu un château. Mesdames et messieurs, clap de début de saison, je suis défenseur, Sky Defender 9, c'est maintenant. Intro! Vous me voyez là, là, ici. Oh Timothée, zoome un peu sur l'écran. Là Voilà, faites ce qu'il dit. C'est bon, on peut arrêter de gâcher la trop, c'est parti. Ouais Ouais, ouais <rire> Coucou, bienvenue à tous pour l'épisode de Sky Defender Mesdames et messieurs, pour cette saison, je serai en équipe avec Chrysopha, Epforte, X-Rider et NEMS. On sera 5 défenseurs contre tous les autres attaquants. Et pour la première fois, le mode du H fait son apparition, d'où les 3 gapels des starters. Et décidément que de nouveautés Parce qu'avec l'arrivée de lultra hardcore l'arrivée de Bichard, il y a aussi l'arrivée des classes. Que ce soit pour les défenseurs ou pour les attaquants, il y a l'arrivée du Slash-Class. C'est difficile à dire, Slash-Class, Slash-Class, slash, -class, slash, -class, slash -class. Pour cette saison, on aura le choix entre 4 classes. La 6ème B, la 5ème A, la 3ème C et la 4ème D. Chaque classe a des bonus différents. Assassin tout à gauche nous donne Speed 1 et 3 potions de poison. Barbare, lui, nous donne 2 slots de cœur en plus et un livre Shardness 4. Paladin avec le plastron en diamant quant à lui nous donne Résistance 1 et avec un livre Protection 3, utilisable sur du diamant. Et enfin la dernière classe, certainement la plus sous-estimée, Archer, No Fall Damage et un livre Infinity avec Power 3. Classe qui peut être très intéressant pour les attaquants. Vas-y, je vais prendre Paladin. Alors en gros, je t'explique. On s'en bat un peu tous les couilles des explications de Nems du coup on va tout de suite aller se téléporter grâce au téléporteur qui se trouve dans le château pour descendre en bas plus facilement. Ce téléporteur est utilisable uniquement par les défenseurs, les attaquants ne peuvent pas le prendre. Comme un meuf, les attaquants ne peuvent pas la prendre. Enfin, j'ai pas de meuf, j'ai. Bref. C'est pas euh, tout. Viens, mais mais attends, nos faits on les soulève, tu le sais qu'on va les soulever en plus. Là il nous faut juste du cuir mec. mec hein. En vrai en en fait, de tu cadans. rigoles, mais si t'as une team euh, Gil, Shadoun et Magic, en vrai euh, je pense que.. Ah non mais ils sont pas dégueulasses en face, mais on va quand même les soulever ces grosses merdes. pardon, c est... C est... Même si on doit avoir <rire> le meilleur. On doit avoir le non, meilleur. Mais team les mecs, player, alors. Ça se... Ne casse-toi, -casse Il y a trois putains de, de, de, de witch à côté. J'ai masqueur, masqueur, j'ai des vaches, de... ah, j'ai que, des... que ça des vaches, j'ai que des grosses vaches, je suis en train de les découper Bah tu m'étonnes, je euh, ta femme Non putain, vraiment oh Non mais non mais non, regardez <rire> le mais Chose importante que j'ai oublié de vous préciser en début de record. Les premiers épisodes dureront pas longtemps parce que Nems dit beaucoup de merde qui sont pas vraiment acceptables au vu d'un record de qualité comme les miens quoi. Parce que, au vu de la qualité de mes vidéos et le youtubeur qualitatif que vous avez, genre, il faut un record de qualité, bref. Mais aussi, vous avez pu remarquer qu'on est sur Discord durant les trois premiers épisodes, ça permet justement d'avoir un épisode un peu fun. Au final, j'aurais préféré être seul. Mais voilà, sachez qu'à l'épisode 3, on sera de nouveau de retour sur Mumble. Eh hey, les, les gars, j'ai préparé un petit quiz pour les viewers, est-ce que ça vous dit de participer non, non, okay. non, ça nous intéresse pas. Bah du coup, je vais poser la question quand même et tu fais semblant de te boucher les oreilles. Vas-y, vas-y, vas-y. OK. Alors, petit quiz et genre vous répondez dans les commentaires comme ça ça fait du référencement et vive l'argent. Oh mon dieu. Non, mais vraiment non, non, non, gros, alors écoute, je t'explique. Toi tu vas rien dire parce que ça toi aussi les gens vous répondre dans tes commentaires et tu vas être très content. Fais pas fais pas et pas tu vas être très content. Tu vas lancer des blagues et tu vas à <rire> Non, non, non. non, non, tu non voulais non, vraiment que non, non, non, non. De toute façon, les je gros fais gros du montage, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y, je fais du montage, vas-y. OK, OK. Ah, par contre, il y a un truc que tu vas pas monter si... Bref, allez. <rire> <rire> ah, du coup, attends, la, la, la petite question, très simple, hein, je vous le pose. Qui est l'interprète original de y avait un château Je sais même pas ce que quoi, tu parles. Sérieux Ah non, t'as pas la rêve, euh... c'est obligé d'avoir la rêve. Bah non, C'est quoi ce truc Vous l'avez les gars non. non, non. Mais si, c'est par rapport à Sky Defender, il y a un chanteur, il a fait y avait un château. Ah putain. Bien sûr Ok. Bah pourquoi tu donnes la réponse espèce de connard Mais j'avoue pourquoi tu Mais bah ça sera bipé. Ah yes. Et c'est c'est c'est je suis seul là, c'est ma première fois ici. Non non, moi aussi. Non, euh... moi aussi. Ouais, non non non non, non. j'étais sûr qu'il allait réagir J'étais sûr ah, mais bien pour une fois que tu fais ta première fois, tu vois, c'est pas ouais. <rire> C'est vraiment de bons moments. Ouais. <rire> c'est une tête devant moi, est-ce que je oh, Non non non non. Pas grand-chose d'intéressant pour ce premier épisode, hein, vous vous en doutez bien, je récupère quelques pommes. et je décide rapidement d'aller m'enterrer. Il est vrai que la difficulté en tant que défenseur, c'est vraiment le stuff. Il faut récupérer le stuff le plus vite possible pour pouvoir aller rapidement défendre le château. Le mieux, ce serait que dès l'épisode 3 on soit déjà en position près du château pour atteindre les premiers attaquants. Il n'y a voilà. pas une nether cette saison Non. Non. non. Bah après, ouais, c'est pour enlever avec les classes, quoi. Ouais, c'est vrai. Mmh. Mais pour l'XP, ça va être assez, assez chaud. Ah non, quoi que j'en à 14 déjà de level. Mec, que euh, non, je t'en pas vite, je suis Oh bah, J'ai encore du James. Oh, oh mais, mais, mais pour mais une fois. fois ouais. Mais wouah Non mais fonce hein, clairement fonce hein. Là de toute façon nous on n'a pas beaucoup de temps je vais dire hein. il y a déjà des commandes des saisons où c'est les défenseurs qui ont gagné Non non non. Sérieux Non c'est jamais arrivé encore. Ouais. Bah d'à côté mais écoute. c'est bon hey, euh, euh, chaud, euh, tu finis par mourir en fait. Est-ce que il n'y aurait pas une première fois à tout Bon voilà, première erreur, l'interlocuteur à qui on a demandé si défenseur avait déjà gagné dans une saison s'est trompé. Il nous a dit de la merde Non, non, non, les défenseurs ont gagné, même plusieurs fois. Mais du coup, ayant cette fausse information dans la tête durant tout le record, vous allez plusieurs fois m'entendre dire « Eh, hey, c'est la première fois qu'on va gagner en tant que défenseur, c'est la fois où... » Bref, si ma voix est bizarre, c'est juste parce que je suis malade. Hein. Euh, les mecs commencent à prendre du diamant même en plus, on est bien d'accord. Hein. Ouais. Oui, oui, oui. oui, oui. ah. ah. De toute façon, je pense que personne ne passe à côté du Attendez, les mecs, question. On a combien au niveau biblio et, et compagnie, là bah, J'ai 21 books pour toi. 21, 21, euh, 21 cuir, pardon. Non, 21 cuir, pardon. 21 cuir. J'ai euh, 17. Je peux faire 17 bouquins si tu me donnes les. Et eh bah ben écoute, mec, 17 bouquins ça ah. fait. Ouais, ça fait déjà pas mal de choses, hein 14. Ça fait déjà pas mal de euh, choses. Bah surtout qu'en fait, on peut faire. Euh, ouais, on peut faire du sale Bah il faut il faut, il faut rapidement les monter. Et, euh... On peut se prendre le rang 2, comme ça on a directement protection 3. Je pense pas que le, le, le rang 3 ça sert à quelque chose. Le rang 2 sera suffisant, non. je pense. Bon dans 20 secondes on va se laisser mesdames et messieurs pour la fin de cet épisode de 1 On risque de façon de rendez-vous dans deux jours pour l'épisode à 17h le 13 octobre Bisous Voilà un épisode court voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Eh ouais, il est où, Gep là Il est où, hein Moi, je te nique hein, niveau épisode court. Hein non, mais voilà, peu de choses à dire durant ce premier épisode. Voilà, c'est surtout un épisode de mise en place. Ne vous inquiétez pas, les longs métrages vont bientôt arriver. Mesdames et messieurs, rendez-vous dans deux jours pour le nouvel épisode de Sky Defender, le 13 octobre. Gros bisous sur vous. Vive les défenseurs. Vive Bichard. Et vive le... Non, non, non, non.